Avant, avant, de, avant de planter, euh, le, le planteur doit habiller ses végétaux, habiller les racines. Alors c'est quoi l'habillage d'un plant euh, C'est euh, le fait de rabattre les, les, les racines de deux tiers. On va couper le chevelu à l'aide d'un sécateur. Voilà, pour euh, éviter d'avoir des racines trop longues qui lors de la plantation pourraient être déformés ou remontés dans le trou de plantation. Voilà, Donc on conseille de couper euh, le tiers inférieur de la racine, voire même parfois la moitié sur certaines plantes chevelues comme, comme la viorne ou comme le fusain. Voilà. Pour le chêne euh, et pour toutes les essences pivotantes, euh, je ne conseille pas de toucher au pivot, il est déconseillé de, de, de, rabattre le, de couper le pivot. Hein, puisque le, le pivot, vous voyez, a déjà été rabattu en pépinière. Donc Cette opération s'appelle le dépivotage.